D'accord, bonjour, bonjour, je m'appelle Hans Travelsi, je suis chercheuse et comédienne, et je suis là à Houdoud, parce qu'Omar m'a invité ici, Pour, on a déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets, et euh, doute, pour moi, il n'y euh, a pas de houdoud, il n'y a pas de frontière, c'est un espace assez libre pour, euh, pour réfléchir. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le cadre qui n'est pas défini pour, euh, pour réfléchir. On a l'habitude des colloques où, euh, où, on est, où on fait une communication et il euh, y a un débat assez frontal. Là, la, la configuration des ateliers, les choix, les débats, les réflexions mènent à, à créer des, une continuité de réflexion, de de, de projets. Et du coup, j'étais étonnée par par ce qu'on a ce qu'on a réfléchi, parce qu'on a pensé ensemble à partir d'un mot, à partir d'un thème, euh, on arrive à à créer des liens entre les mots et à créer des... Je ne sais pas si on, maintenant on peut, on peut dire qu'on a créé des projets, mais en tout cas, j'étais très contente de, de réfléchir pendant trois, <rire> pendant trois jours, euh, loin, ne pas avoir d'objectif et de réfléchir ensemble. Euh, et euh, c'est très rare parce que l'université, elle devrait être comme ça, elle devrait être un lieu de réflexion. Et là, je pense que pour les enseignants ainsi que pour les profs, ce, ce genre d'endroit est très très euh, rare. Pour les profs, on, est, on fait les mêmes cours, on est toujours dans un rapport automatique au, euh, au savoir. Alors que je, je pense pour les étudiants, euh, j'espère que ce n'est pas automatique encore. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que ce genre d'initiative et ce genre d'atelier devrait être plus permanent, euh, plus euh, plus fréquent dans l'université pour créer, pour euh, ne pas dire on va travailler sur un projet, on va travailler sur un avoir un objectif, mais laisser un espace libre pour partir de rien et arriver peut-être rien ou peut-être beaucoup de choses, mais se laisser cette cette possibilité de réfléchir et de créer des liens entre les idées, entre les sensibilités, entre les mots, voilà. Je sais pas.